Dans cette vidéo, nous allons définir ce que sont des triangles égaux, puis décrire les différentes situations qui font que la construction d'un triangle est unique, autrement dit définir les contraintes faisant que tous les triangles répondants sont égaux. Commençons avec la définition. Deux triangles sont égaux lorsque leurs côtés sont respectivement de la même longueur. Cette égalité de triangle est définie par l'égalité des longueurs des petits, des moyens et des grands côtés de ces figures. C'est le sens de l'adverbe respectivement utilisé dans cette définition. Par exemple, les triangles de côté 3, 4, 5 cm et 4, 5, 3 cm sont égaux. Effectivement, leur plus petit côté mesure 3 cm, leur moyen côté 4 cm et leur plus grand côté 5 cm. L'égalité de ces triangles est alors établie par la définition. Il est alors aisé de remarquer que deux triangles égaux sont superposables. En conséquence, on a la propriété suivante. Deux triangles égaux sont superposables, ils ont donc respectivement les mêmes mesures d'angle. Attention, la réciproque n'est pas toujours vraie. À savoir, ce n'est pas parce qu'on a deux triangles qui ont respectivement les mêmes mesures d'angle que ces triangles sont égaux. Effectivement, les angles d'une figure définissent sa forme et ses dimensions sa taille. Donc, en l'absence d'informations sur les longueurs des côtés, on peut juste affirmer que deux triangles avec des angles respectivement égaux ont la même forme, mais pas nécessairement la même taille, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'agrandissement-réduction. Dans cette seconde partie, nous allons envisager les différentes situations qui font que la construction d'un triangle est unique. Première situation. La donnée des longueurs de deux côtés d'un triangle ne suffit pas à obtenir une unique figure. Effectivement, si la longueur du troisième côté varie, ou si la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés varie, alors on obtient des triangles non superposables. Ainsi, on peut énoncer cette première propriété. Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement de la même longueur, alors ces deux triangles sont égaux. Cette propriété permet de caractériser deux triangles égaux sans utiliser la définition. Deuxième situation, la donnée de la longueur de deux côtés d'un triangle et de la mesure d'un angle non compris entre ces deux côtés. Ceci ne suffit pas à construire un unique triangle. Par exemple, si l'on choisit AB égale 3 cm, BC égale 2 cm et la mesure de l'angle BAC égale 30 degrés, on remarque que le report de la longueur BC donne deux triangles ABC1 et ABC2 non superposables répondant à nos conditions. Regardons enfin une dernière situation. La donnée de la longueur d'un côté est de deux angles ayant pour sommet les extrémités de ces côtés. Ces deux angles vont définir deux demi-droites. Et ces demi-droites ont un unique point d'intersection, donc la construction est unique, ce qui permet d'énoncer la propriété suivante. Si deux triangles ont un côté de même longueur, compris entre deux angles respectivement de même mesure, alors ces triangles sont égaux. Voici donc une autre propriété qui caractérise deux triangles égaux sans utiliser la définition. Pour conclure cette vidéo, on peut rappeler les trois situations qui conduisent à obtenir des triangles égaux. Premièrement, la donnée des longueurs des trois côtés, selon la définition. Deuxièmement, la donnée des longueurs de deux côtés et la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés. Et dernièrement, la donnée de la longueur d'un côté compris entre deux angles de mesure donnée. Dans toutes les autres situations, il n'y a pas unicité de la construction, et donc les triangles obtenus ne sont pas nécessairement égaux.